Attaques terroristes. Instabilité politique. Terrorist attacks. Guerre. Crise de réfugiés. Violence. Attaques terroristes. Discrimination. dérèglement climatique. Instabilité politique. Discrimination. Guerre. Instabilité instability. I feel demoralized when I watch the news. I feel worried looking at our planet. Le futur m'effraie. I said, c'est pas possible. Somebody should do something about that. Puis j'ai réalisé. I am somebody. Je suis quelqu'un. You hate Al. I am somebody. I am, somebody. I am somebody. Je suis quelqu'un. We can feel powerless looking at the news. There is no time left for fatalism. We are not hopeless or helpless. Nous vivons aussi une époque où il n'a jamais été aussi facile de nous connecter les uns aux autres, d'accéder à l'information, à la connaissance, aux meilleures pratiques. Pas à pas, nous répondons à chaque problème. Nous avons tous le pouvoir de générer un impact positif. Oui, nous pouvons impacter collectivement et positivement notre destinée. We stand here together and across the world as comme entrepreneurs, comme as changemakers, associations, activistes, citoyens, responsables, banqueros, politiques. Ensemble, nous pouvons agir. Juntos, nous pouvons aider les uns otros. autres. Si tu as une idée, vas-y. Si tu peux financer un projet, vas-y. Si tu as une idée, fais-le who wants to support shit support. We are here to help impactful projects. Estamos à ta disposición para ayudarte con tu proyecto, para ayudarte a realizar. Join us to explore, to share, to grow. Ensemble nous allons construire un futur durable. You are not alone. Non, tu n'es pas tout seul. Non, solo. C'est le moment de changer de vie, de changer le monde. Tu peux découvrir les actions et ce que peut te proposer chacune des organisations présentes dans cette vidéo sur le site Changemakers, the time is now. CEO. Change makers, the time is now. Acteur du changement, c'est maintenant. Sur le T site. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est maintenant. Ouais ouais ouais <rire> <rire> tous. Oui, tous.